Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mon nom est Loïc Kalix Yone Boto, je suis Camerounais, j'ai 27 ans et je me suis prêté au jeu des questions-réponses de parcours de EAD. Oui, effectivement, je suis titulaire d'un Baccalauréat C. Euh, scientifique, mathématique, sciences physiques, obtenu au lycée général de Claire, c'est au Cameroun, à Yaoundé. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, donc comme je disais, intéressé par l'informatique, je me lance en licence informatique à l'université de Yaoundé 1, Nguekele. Puis euh, je fais une formation professionnelle en... Maintenance des réseaux informatiques à Mégaït au Cameroun. Et en 2016, je me lance vers la Tunisie pour des études d'ingénieur. Je fais d'abord deux années de, préparatoire, de préparation technologique à l'Institut privé des sciences avancées de Sfax, Texas. Et puis en 2018, je me lance finalement en études d'ingénierie, réseaux et télécommunications, où au passage, je suis par IBM, Big Data Ingénieur. Et actuellement, je suis en stage de projet de fin d'études de, de réseaux et télécommunications dans une entreprise de la place. Pour le choix de l'informatique et des réseaux, je pense, est venu naturellement, euh, avec le grand frère qui était dans le domaine. Euh, mais plus tard, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est devenu, parce que là, on parle de 7 ans, de l'idée idée d'études. C'est devenu en gros une nécessité au vu du besoin de l'Afrique, je parle de l'Afrique au sud du Sahara, de chez nous, c'est devenu un besoin lorsque on voyage vers l'étranger, on se rend compte de la nécessité de, je ne sais pas, des termes qui deviennent naturels à l'étranger, mais qu'on ne les a pas forcément au pays. Je parle du wifi, de la gratuité, de l'humilité. Donc du coup, je vais parler de naturellement et de, dans un deuxième contexte, je parlerai de, du marché. On en a besoin chez nous, on en a fait ça Du coup, les formations complémentaires, j'ai touché un peu à tout. Euh, premièrement, arrivant en Tunisie en 2016, j'ai fait une formation dont, actuellement je suis éducateur à faire à l'ATLMS Tessida. Ensuite, euh, j'ai fait des formations de design, montage, création de, de contenu. J'ai même eu à faire des stages professionnels dans ce sens. Il y a également des formations de journalisme avec l'Organisation internationale pour les migrations. J'ai eu à suivre une formation d'appui aux journalistes tunisiens pour la question de la tête migratoire. Quoi euh, d'autre, euh, j'ai également suivi des formations en diplomatie parlementaire avec le modèle de l'Union africaine, où j'ai été élu. J'ai gagné le prix de meilleur délégué la même année en 2018. En plus, professionnel, je dirais que professionnellement parlant, j'ai eu à faire, par exemple, un stage au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun, l'été été surpassé. On fait un stage à la Cameroun Radio Télévision, qui est la CRTV, la chaîne euh, étatique, on va dire ça comme ça. Et j'ai gagné beaucoup en expérience concernant euh, comment est-ce que ça se passe euh, au niveau de la gestion du satellite, au niveau des images et tout. Euh, deuxièmement, même en marketing digital, comme j'ai dit, c'est une autre de mes passions. J'ai également gagné beaucoup d'expérience à travers mon stage de ce côté. Euh, je pense que yeah. j'ai aussi un bon background du côté associatif. J'ai eu à toucher à beaucoup de domaines et dont je me définis aujourd'hui en gros comme euh, un acteur de la société civile tunisienne. Alors, réalisé, je je ne sais pas trop quoi dire dans ce sens. Comme j'ai dit, arrivé en Tunisie en 2016, j'ai épousé en quelque sorte le monde associatif. C'est ainsi que je me retrouve à toute première association. C'était la TLM maison au niveau de la Maison de Jeunes, l'espace Jeunesse, où j'étais éducateur père pour ma, pour ma communauté. Avec tout ce qui est question des maladies sexuellement transmissibles. Et plus tard, j'ai euh, plus tard, avec des amis, on a fondé une association African Business Leader, dont je suis aujourd'hui le directeur adjoint, avec, euh, je salue au passage, M. Ignore Poul. Et bien plus tard, euh, j'ai mis sur pied un média associatif du nom de Ifriqiya euh, qui, qui met en quelque sorte la lumière sur la vie des, des migrants en Tunisie. Et après, euh, dans ce sens toujours, je vais passer par des associations comme Afrique Intelligence où j'ai été dans la communication, euh, des associations comme euh, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, où j'ai été euh, président de la communauté camerounaise en 2019. Euh, je vais continuer peut-être avec, euh, je sais pas, s'il faut parler des clubs. Euh, j'ai eu à gérer certains clubs où j'ai été président du côté de... ABL Unique, ABL UPSAS, j'ai également avec des amis le club Python, quoi d'autre. Et puis est venu le moment des projets où nous avons mis sur pied le projet Foodbank, un projet d'épicerie solidaire pour les migrants en Tunisie, dont je suis le chef de projet. Et plus tard, je parle également de la junior entreprise Junkie, qui est une entreprise de services informatiques fait par des étudiants en attente de, diplomatie, de diplomation, euh, d'ingénieurs ou bien de licence dans ce sens. On fournit des services informatiques aux entreprises. Le conseil pour les niveau bacheliers, c'est que j'ai des conseils pour Premièrement, de prendre sur soi. Après l'obtention de ton bac, tu viens d'avoir ton bac. Prends sur toi de savoir exactement ce que tu as envie de faire parce qu'il s'agit de euh, d'une vie. En gros, c'est ça, c'est une vie, c'est dans quoi tu vas te lancer. Donc, prends sur toi Et ça peut être une année ou deux années sabbatiques où tu réfléchis profondément pour savoir dans quoi est-ce que tu veux te lancer. Et deuxièmement, de réfléchir à l'entrepreneuriat. On en parle souvent, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. Ça devrait être effectif dans le cerveau de tout nouveau bachelier, de savoir que tu dois penser à tout moment comment est-ce que tu devrais mettre sur ta propre structure ou tes propres structures pour pouvoir être autonome de un et même employé, tes amis ou bien d'autres personnes. La COVID aujourd'hui nous a montré la faiblesse du salariat et savoir que du jour au lendemain, tu peux perdre un emploi qui, une catastrophe, te fait en sorte que tu perds du tout. Donc, euh, voilà mes deux conseils. Prends sur toi pour réfléchir à ce que tu aimerais faire et deuxièmement réfléchis, pour pouvoir mettre sur toi ta propre sécurité. Et ça se voit partout, tu regardes autour de toi. Et forcément, surtout même avec ta, ta passion, tu trouveras ce qui te fait. Merci.